Bonjour et bienvenue à cette deuxième séquence de la matinée de notre sommet Sauver le bien commun. Une séquence que nous allons consacrer à, au futur dans la santé et à l'innovation de la santé. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que le bien commun a été un sujet en première ligne dans la santé au cours de ces 15 derniers mois. On l'a vu pour les vaccins, on le verra sans doute bientôt dans le domaine des traitements. On le voit aussi dans le débat qui monte autour de la levée ou non des droits sur les brevets. Alors, pour parler de ce sujet passionnant, pour parler, et sans doute, j'espère débattre, car nous n'aurons peut-être pas tous les mêmes opinions, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Éric Ducorneau. Bonjour. Bonjour. Alors, vous nous venez de Castres. Merci d'être là. Vous êtes le directeur général du groupe Pierre Fabre, un groupe que l'on connaît bien dans le domaine de la dermocosmétique, Avene, Chlorane, pour n'en citer que quelques marques. Mais depuis quelques années, notamment sous votre impulsion, votre groupe a, est revenu dans le médicament, dans la dermatologie notamment, et surtout dans le cancer. Un secteur où, j'allais dire, la triplette innovation, prix et accès est devenue cruciale, la place du patient aussi. On en reparlera. Alexandre Mérieux, bonjour. Vous vous arrivez de Lyon, la belle ville de Lyon votre fief. Vous êtes le président directeur général de Biomérieux. Vous êtes dans le top 10 mondial des diagnostics, les tests donc. Et c'est plus dire que vous n'avez pas chômé au cours des 15 derniers mois pour mettre au point toute une panoplie donc, de tests pour euh, la Covid et aussi les rendre accessibles. On en reparlera. Marisol Touraine, merci d'être voilà. là. Vous avez été donc ministre des Affaires Sociales et de la Santé de 2012 à 2017 et aujourd'hui vous êtes la présidente de United Aid, qui est donc un organisme international qui se bat, j'allais dire, pour une distribution équitable des médicaments. Et je dirais, depuis pas mal d'années, votre job au quotidien, c'est vraiment de se battre peut-être pour un prix juste, voire un prix le plus bas. Et enfin, last but not least, Pierre Dubois, de la Toulouse School of Economics. Vous êtes donc professeur en économie, vous êtes un expert du domaine de la santé et de l'industrie, de la pharmacie, et je vous laisse la parole pendant une petite dizaine de minutes pour nous faire votre présentation, pour camper un peu le décor et nous expliquer un peu pourquoi la santé est un bien commun intrinsèque. Oui, tout à fait. Merci, Merci. beaucoup. Donc, effectivement, euh, la santé, c'est un, un bien commun. Euh, c'est un bien commun qui euh, nous permet de et l'innovation en santé est donc très importante pour contribuer à ce bien commun. Ces innovations nous permettent d'économiser des ressources. On connaît bien le, le cas, par exemple, de, des innovations sur le traitement de l'hépatite C. Il y a quelques années, à l'époque où Mme Touraine était ministre, qui a permis de sauver beaucoup de vies. Et aussi de faire des économies sur les dépenses de santé pour les patients chroniques qui étaient, qui étaient traités auparavant. Donc ces, ces innovations permettent d'économiser des ressources, permettent de faire des progrès sur les euh, traitements médicaux, mais elles permettent aussi des nouvelles possibilités. C'est en ça que l'innovation en santé est un bien commun hein, très important. Donc, Par exemple, il y a des, des maladies incurables qui vont devenir, euh, devenir curables, et je pourrais dire c'est la meilleure assurance santé que l'on peut fournir, l'innovation, parce que sans ces innovations, il y a le meilleur contrat d'assurance que vous pouvez euh, souscrire ne vous, euh, ne vous guérira pas. Ce qui est aussi particulièrement intéressant, c'est que les innovations en santé souvent sont euh, des productions euh, scientifiques, des biens publics, et donc qui, en général, atterrissent toujours, si elles ne commencent pas par, par, par, par cela, dans le domaine public. Donc euh, les brevets ont une durée li, de, limitée et ça finit toujours par atterrir dans, dans, dans le domaine public. Et ça, bon, je peux vous vrai, donner beaucoup d'exemples, mais si on regarde simplement l'évolution de l'espérance de vie au cours, au, au cours des, des, des derniers siècles, il y a eu une, une, une augmentation vraiment spectaculaire de l'espérance de vie au cours du dernier siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que cette augmentation, elle est mondiale. Elle n'est pas simplement dans les pays qui ont produit ces innovations, les, me les meilleurs traitements antibiotiques, les, tra les vaccins, etc. Et donc c'est bien le caractère de bien commun de ces innovations qui fait que même les pays pauvres qui n'ont pas eu les, euh, les ressources pour innover et pour produire ces, ces, ces, ces innovations ont, ont bénéficié, parfois avec du retard, mais ont bénéficié de, de ces innovations. Alors comment est-ce qu'on finance L'innovation en santé, en fait, il y a en, en théorie économique, il y, a, il y a plusieurs théories et il y a plus, plusieurs mécanismes qui sont utilisés par les politiques publiques. Il y a des mécanismes qu'on appelle de push, donc qui vont subventionner l'innovation. Et c'est tout ce qui permet de contribuer à la, à la recherche et, et à l'innovation. Ce sont des mécanismes qui ne sont pas basés sur la, la, le résultat. Donc on n'a pas euh, de, de garantie de résultat, mais on, on va favoriser ces innovations. Toute la recherche fondamentale y contribue. Euh, donc les subventions publiques, les, le, les... Les fondations, euh, toutes, toutes les contributions euh, universitaires sont, font partie de ces, de ces euh, financements qui vont pousser à l'innovation. Et puis on a un autre mécanisme qui est plutôt un mécanisme qui va essayer d'attirer euh, l'innovation avec des, des récompenses, des, des, des prix, des, euh, tout ce qui va attirer les investisseurs privés et qui euh, contribue aussi à, à, à l'innovation. Alors en fait, il y a euh, une évidence empirique, si vous regardez les données, qui montre que les deux mécanismes fonctionnent et surtout ce qui est important c'est que les deux sont complémentaires c'est à dire qu'il y, y a des études récentes qui ont montré que les, les, les rendements de l'innovation euh, des investissements par exemple du National Institute of Health sont, euh, contribuent à favoriser l'attraction des investissements euh, privés donc ces, ces, ces, ces incitations, donc dans le, dans le, ce qui est important, c'est de rappeler pour, pour la, les décisions politiques que les incitations de type push, elles, elles remontent déjà dès le niveau de l'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, l'éducation scientifique d'un pays est très importante. Le financement de la, de la recherche fondamentale, on l'a vu avec les progrès récents, et c'est la recherche fondamentale dans tous les domaines, pas simplement la biologie, la médecine, la pharmacie, mais aussi l'intelligence artificielle, les, les, les sciences dures, et ça, ça permet d'avoir avoir des nouvelles technologies qui, dans le cas des vaccins, comme on l'a vu récemment, sont vraiment très importantes. Il y a aussi des subventions directes pour les, phases, euh, les, les dernières phases de développement, euh, comme le, le font les Américains avec la BARDA, comme on fait aussi en France et en, et en Europe, qui permettent de subventionner les essais cliniques, par exemple. Les incitations de type euh, poule qui vont attirer euh, les innovations sont euh, les brevets, les prix et tous ces mécanismes qui vont garantir des revenus. Aux, aux, aux innovateurs, on pourra en reparler certainement, mais il y a des limites à ces modèles, il y a des limites qui sont dues au fait que l'attractivité euh, financière de certaines maladies de certains, de, de, de, est, est moindre parce que ce sont des maladies qui touchent des pays pauvres parce que ce sont des, des maladies orphelines et donc ces, ces limites font que il y a aussi des externalités entre pays euh, et donc des problèmes de passagers clandestins. et ces limites font qu'il faut réfléchir à des solutions alors il y a des solutions qui existent déjà, des solutions de coordination, des solutions avec le Médecine Patent Pool qui a été créée par United, des solutions qui, qui font que euh, on va avoir par exemple de la discrimination des prix entre pays, mais il y a aussi encore euh, des, ce qu'on appelle des euh, défaillances de marché. L'exemple le, le, le, récent euh, emblématique, c'est le, le problème de la résistance aux antibiotiques, qui est un, un, un, un problème classique. On a un, un, une corrélation entre l'usage des antibiotiques et les créations de résistance. Donc on ne veut pas utiliser de, trop grande quantité d'antibiotiques. De, de, de, donc les revenus ne pourront pas être croissants avec la quantité. Les prix vont être aussi, aussi faibles. Et donc on a besoin de nouveaux modèles. Et c'est sur, sur quoi les économistes travaille actuellement, hein, ce comment avoir ces nouveaux modèles qui permettront d'attirer l'innovation, même dans des domaines comme euh, l'antibiorésistance. En fait, pour, pour, pour conclure, je pourrais, pourrais dire que ce qu'il faudrait retenir, c'est que l'innovation en santé, c'est un bien commun. Euh, les incitations de type push et pull fonctionnent. Il faut, il faut bien, bien, bien y réfléchir, bien les, les, les, les, les élaborer. On a besoin de coopération internationale, on a besoin de subventionner les phases de recherche fondamentale qui ne sont pas subventionnées par, par le privé. C'est un problème international, donc on ne peut pas avoir simplement des pays qui chacun réfléchissent à leur propre santé. La santé c'est un bien commun et donc on a, on a besoin de, de, de mécanismes communs. Merci Pierre, c'est très intéressant. On va revenir sur cette notion de push and pull qui, pour moi, est essentielle. Mais avant, j'ai une question à poser à nos deux industriels, si je puis dire. C'est quoi l'entreprise de bien commun dans la santé? La pharmacie n'est pas forcément un secteur bien aimé du public. Qu'est-ce que vous répondez, Eric Ducorna? Alors la pharmacie, effectivement, vous avez raison, est, est mal aimée du public. C'est aussi un sujet qui est assez franco-français, hein, parce que l'appréciation qui est portée sur, euh, aime-t-on ou pas, l'industrie pharmaceutique est différente, notamment dans les pays anglo-saxons ou les pays d'Europe du Nord, qu'elle peut l'être chez nous. Mais au-delà de ça, je pense, si vous voulez, que de toute façon, la pandémie que l'on vient de vivre, et, et le sujet qu'on adresse ce matin... Euh, rebattent beaucoup de cartes parce que peut-être que pour la première fois j'allais dire dans l'histoire du monde la pandémie a été complètement internationale complètement mondiale du fait aussi des, des transferts de population qui sont aujourd'hui beaucoup plus agiles quand on compare avec la peste, avec, euh, avec euh, les, les, les différentes grippe espagnole, enfin des différentes pandémies des, des siècles passés. Donc ça, ça change je pense beaucoup le paradigme parce qu'effectivement le bien commun euh, qu'évoque Pierre devient peut-être plus évident pour tout le monde. Voilà. Donc c'est ça qui va probablement rebattre les cartes. Ça le rebat aussi parce qu'on se pose des bonnes questions de savoir où doit être mis le cycle de l'innovation et comment doit être fait le financement de l'innovation. Ce qui était peut-être moins le cas hier. L'entreprise, probablement, qui contribue au bien commun, elle a deux façons d'y contribuer. Elle y contribue d'abord parce qu'elle génère... Euh, en termes de valeur et ce qu'on appelle la valeur ça va être eh bien les biens qu'elle va créer mais aussi la valeur sociale qu'elle peut apporter à ses collaborateurs et la valeur sociétale qu'elle peut apporter au pays dans lequel elle intervient et puis ensuite il y a une deuxième valeur qui doit probablement embarquer euh, des euh, sujets plus communs à l'humanité j'allais dire, euh, on l'évoquait dans la table ronde précédente par exemple tel que le climat ou l'impact de l'entreprise de façon plus générale ou ce que peuvent faire aussi des fondations ou des actions plus philanthropiques Pour en parler oui Auxquelles les entreprises peuvent, peuvent contribuer et qui font partie aussi du bien commun d'une certaine façon. Alexandre, vous êtes d'accord avec ce point de vue Est-ce qu'on peut concilier finalement bien public et industrie de la santé Bien sûr, je pense qu'on est tous là pour améliorer la santé publique, donc c'est un bien, un bien commun, donc on le, fait par, on le fait par innovation, on le fait avec dimension internationale. Donc euh, oui, euh, bien sûr, tout à fait. Ouais. Et Par contre, il n'y a pas que le pharma, hein, c'est la chaîne de santé, le continuum de soins qui est important c'est la prévention, c'est le diagnostic et c'est le, et le mmh. traitement. Mais oui, bien sûr, oui. c'est ce qui anime nos collaborateurs et, euh, et la vision, je pense, long terme de nos sociétés. Marisol Touraine, bon, je dirais... Je dirais presque que vous êtes de l'autre côté de la barrière, à la fois en tant qu'ancienne ministre et aujourd'hui encore plus encore. Vous, votre vision sur cette Je industrie. ne suis pas de l'autre côté de la barrière, parce que s'il n'y a pas d'innovation en santé, s'il n'y a pas d'innovation industrielle, nous ne pourrons pas répondre aux besoins en santé des populations, y compris dans les pays vulnérables. Donc, je ne suis pas de l'autre côté de la barrière, même si je considère que, ça que ça nous, devons, nous devons euh, réguler les prix de l'innovation et peut-être que nous viendrons sur ce terrain-là. Euh, aujourd'hui... Euh, je vois ce que nous faisons dans les pays du Sud. United, quelques mots, puisque tout le monde ne connaît pas euh, United. United, c'est une organisation internationale dont le sous-titre c'est l'innovation en santé, vous voyez, au profit des, des pays vulnérables. C'est une organisation internationale qui se préoccupe de ce que nous appelons l'accès équitable à la santé partout dans le monde. L'accès équitable à la santé, c'est la version pragmatique, opérationnelle du bien commun. Euh, nous savons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 nous doit nous préoccuper, pas simplement pour des raisons humanitaires et morales, même si ces raisons sont évidemment fondamentales, mais aussi parce que c'est de notre intérêt, de notre intérêt médical et de notre intérêt économique. Si nous voulons que l'activité économique redémarre, nous avons besoin que la situation sanitaire s'arrange, s'améliore aussi dans les pays du Sud. Or, qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui on voit que euh, 1% seulement des doses de vaccins disponibles ont été euh, affectées euh, ou envoyées, adressées euh, dans les pays du Sud, 1%, alors que ça n'est évidemment pas 1% de la population. Et sans même parler de la Covid, pour le reste des euh, domaines de santé, on voit bien que, euh, à la faveur, malheureusement, ou à la défaveur de cette épidémie, euh, nous avons euh, perdu... Euh, beaucoup d'acquis et de progrès qui avaient été réalisés. En 15 mois d'épidémie, nous avons reculé de 15 ans dans le domaine des diagnostics, dans le domaine euh, des traitements pour le sida, le paludisme, la, la tuberculose dans les pays euh, euh, du Sud. Donc, euh, nous avons besoin de nous mobiliser et je veux lancer un appel. Cette tribune sert aussi à cela. Euh, je veux lancer un appel à la mobilisation pour euh, la santé dans les pays du Sud, il y a la Covid, mais il n'y a évidemment pas uniquement la Covid. United travaille majoritairement sur le sida, la tuberculose, l'hépatite C, le paludisme, enfin toutes ces maladies transmissibles euh, qui sont, euh, dont, dont l'impact est accru par l'épidémie de Covid, mais qui euh, continuent malheureusement de, de tuer et de faire des ravages en Afrique en particulier. Pour vous tous, le bon modèle économique pour un laboratoire, c'est quoi pour, pour euh, le financement, Eric Ducorneau. Le financement de la recherche, il s'est établi, Pierre Dubois le montrait aussi tout à l'heure, oui. euh, de façon générale en disant que les phases amont sont prises en charge, sont co push, en charge, j'allais dire, voilà, oui. sont co en charge. Hein. Euh, et puis, plus on se rapproche en fait de l'accès au marché et notamment de la production, et plus on passe dans le domaine du, du privé. Voilà, ça, c'est le, le, le, le modèle traditionnel. Probablement aussi que ce qu'on vient de vivre va, va inviter à revoir un peu ce modèle traditionnel. Euh, pour la raison que, que souligne Mme Touraine, c'est d'abord qu'il a montré une certaine forme d'inégalité, hein, et, et vous, le, vous le rappelez par rapport à la, à la, à la mise à disposition des vaccins, euh, se pose aujourd'hui la question des brevets, on y viendra certainement, oui. et, et donc en fait, euh, le, le modèle doit probablement être, être repensé par rapport à ça. Il y a beaucoup de pistes, Pierre Dubois les a évoquées aussi, euh, je, je crois de toute façon qu'aujourd'hui, d'une part, le fait que, enfin, que ce soit un domaine international, comme vous le rappelez, c'est-à-dire qu'on ne peut plus penser tout seul dans son coin, ce qui a quand même été souvent le cas, je pense, en innovation en santé et on le voit bien d'ailleurs pourquoi est-ce que les états unis attirent la majeure partie de l'innovation c'est parce que le système qui a été mis en place est fait pour ça si justement justement on a beaucoup parlé pardon de vous couper la parole de, de cette fameuse barda donc cette agence publique qui a été créée pour lutter contre les épidémies et, et les, le bioterrorisme, qui est beaucoup intervenu sur les financements des projets de vaccins qui intervient encore sur les financements de projets de traitement Alexandre Mérieux, vous, vous travaillez depuis longtemps avec les, le secteur public américain, euh, donc cette BARDA qui est une émanace, émanation pardon, du, du mmh. ministère de la Santé. Euh, Est-ce qu'il faut qu'on prenne exemple Quand je dis nous, je parle de l'Europe, je parle de la France, mais je parle de l'Europe, est qu'on Oui, qu il y a, prendre... a, a l'ERA qui, qui se met en place, mais oui, enfin, je pense que dans, dans nos métiers... L'ERA, donc et... le modèle ouais. européen, le, le, la BARDA européenne. Oui, c'est ouais. important. Façon, dans nos métiers, le nerf de la guerre, c'est la R&D, c'est l'innovation. Alors, il y a du retard qui a été pris par rapport aux pays émergents. Par contre, la covid a accéléré euh, très rapide enfin vraiment l'innovation dans, dans nos métiers avec euh, bon, le, le RNA de, dans le diagnostic des tests décentralisés et autres donc il y, y a un push qui est quand même assez assez assez porteur euh, assez porteur en ce moment La c'est la R&D c'est pas uniquement le privé qui va le financer donc pour nous l'avenir c'est c'est partenariat partenariat public privé plus investissement en recherche plus de collaboration avec euh, les instituts scientifiques donc c'est une collaboration euh, ouverte donc ça restera le nerf de, de la guerre pour les années pour les années à venir après, la question, c'est comment rendre cette innovation plus accessible aux pays à faible, à, faible, à faible revenu, à faible oui, oui, moyen. Exactement. Il y a quand même des choses, comme une tête qui se, qui se mettent en place, mais je pense que oui. Cette barda, c'est un c modèle Barda, c'est un modèle pour financer, okay. financer l'innovation, pour aller plus vite quand il y a des crises. Quand il, y a des il y a une pandémies. forme de pragmatisme Oui, pas... ouais, mais je pense que c'est important. De toute façon, on aura besoin de collaborer. On peut pas, la, la recherche, la RD, elle va devenir pluridisciplinaire, donc on aura besoin d'avoir accès à des technologies qu'on n'a pas toujours chez nous euh, en interne. Et ouais, pour moi, c'est très, très positif. Ouais. Pierre Dubois, on a des idées à piocher de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, enfin, oui, bien sûr. Je crois que l'idée, c'est que ce que je disais en introduction, à la fois les incitations push et pull fonctionnent, c'est-à-dire même les deux se, se renforcent. C'est-à-dire que la BARDA, ça fonctionne bien aussi parce qu'aux États-Unis, ils ont des prix de médicaments très élevés. Alors ce qu'il faut, c'est ce que la théorie économique nous dit, hein, c'est qu'il faut accepter des prix différents en fonction des niveaux de revenus des pays en fonction des payeurs. Donc c'est normal que les Américains payent beaucoup plus qu'un pays africain. Mais il faut donc aussi accepter des règles du jeu qui font que ce mécanisme va pouvoir fonctionner. Donc par exemple, ne pas autoriser du commerce parallèle qui va euh, faire que des médicaments à bas prix dans les pays pauvres vont être réimportés dans, le, dans, les, dans, les, dans les pays élevés, sinon dans les pays plus, plus riches. Sinon ce mécanisme de discrimination ne, ne fonctionne pas. Donc on a, on a des règles aussi là dessus il faut aussi accepter des mécanismes de licence obligatoire de gratuite pour les pays pays pauvres les aider à produire localement pour que euh, c est, c est, cet accès ce... et je crois qu'il faut aussi insister sur le fait que euh, les pays pauvres bon, ils sont plus pauvres que que les pays riches bien sûr donc ils, ils vont ils vont payer moins mais ils contribuent aussi donc si je prends par exemple le cas des essais cliniques il y a beaucoup d'essais cliniques se font dans les pays en développement, en Inde, dans... donc c'est fait partie d'une contribution au fait à, à, à l'innovation qui coûterait beaucoup plus cher si on ne pouvait pas faire ces essais cliniques, dans des, des pays comme l'Inde qui ont une population très très grande, si on devait faire tous nos essais cliniques en France, ça coûterait beaucoup plus cher, à la fin le consommateur, le patient français paierait beaucoup plus, donc il faut reconnaître aussi cette valeur, et euh, accepter les gains à l'échange et euh, accepter qu'on contribue peut-être plus euh, aux médecines médecine patent pool de, de, de l'United et à, à d'autres mécanismes euh, et, et accepter des, des, des licences gratuites pour, pour, pour ces pays-là dernière parole à Marisol sur ce sujet-là, mais juste, Alexandre, il me semble que vous avez été confronté à ce sujet pour vos tests Covid, justement. Vous avez adopté, euh, je ne sais pas comment vous appelez ça, des prix différenciés On essaye, après, dans, dans, un dans, exemple dans, dans un premier temps, on avait un peu de mal à fournir, là, là, ça va mieux, euh, mais euh, oui, on essaye, on essaye. il n'y a pas mal d'organismes qui se mettent en place. Hein. Il, y a, il y a le Fleming Fund, pour le vaccin, il y a Covax et autres, donc ouais, quand on peut, il faut le faire, je pense, quoi. il faut avoir les volumes hein, pour, pour le faire. Mais oui, pour moi, c'est le, le sens de l'histoire de pouvoir avoir des tarifs préférentiels et de faciliter l'accès à l'innovation. Et si ce n'est pas nos sociétés qui peuvent le faire pour des raisons de disponibilité ou de, ou de compliance, il y a aussi d'autres outils de soutien à des fondations, d'associations, des parfois des fondations qui sont propres aux entreprises. Il y, a, il y a plusieurs moyens, je pense, pour faire ça. Marisol Oui, penser à la santé comme un bien commun, euh, ça veut dire qu'on se préoccupe que tout le monde puisse accéder à la santé y compris dans nos sociétés développées. Je, Nous n'en parlons pas beaucoup pour le moment, mais je veux le dire, nous avons la chance, en France et en Europe, d'avoir des sécurités sociales, c'est un peu moins la chance euh, outre-Atlantique, et malgré tout, nous savons qu'il y a parfois des difficultés d'accès euh, à certains soins, à certains, à certains hôpitaux, etc. Donc n'oublions pas euh, cette dimension-là de la thématique, parce que il n'y a pas d'un côté les pays du Nord où tout est facile, et de l'autre côté euh, les pays du Sud, même s'il si y a des efforts particuliers euh, à faire. Pour moi, l'accès à la santé, l'accès équitable, c'est trois choses c'est euh, des produits de santé en quantité suffisante et à un prix abordable, accessible, c'est des systèmes de santé qui soient suffisamment solides pour euh, prendre en charge la population, et c'est enfin la coopération ou l'association avec les gouvernements les populations et les, so les sociétés civiles et les communautés de malades. Ne l'oublions pas parce qu'on ne peut pas arriver de l'extérieur et déverser des médicaments, des traitements, s'il n'y a pas une volonté gouvernementale, politique, s'il n'y a pas de système de santé solide et United n'investit pas uniquement sur les médicaments, il investit ou elle investit aussi sur euh, les systèmes de santé, l'organisation, la formation des professionnels parce que nous avons besoin de tout cela et nous travaillons avec la société civile, c'est quelque chose qui est euh, tout à fait euh, important. Mais la question du prix est évidemment centrale, et comme euh, Pierre l'a rappelé, nous avons créé il y a une dizaine d'années le Medical Patent Pool, Medicine Patent Pool euh, le MPP, qui nous permet euh, de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 euh, qui est évidemment drastique, nous avons réussi en quelques années à soigner 30% de plus de malades. Parce que puisque nous payons moins cher les traitements, nous pouvons en acheter davantage. Et puisque nous en achetons davantage, nous pouvons nous pouvons, pardon, soigner davantage de gens. Donc c'est win-win comme vous disiez, euh, mais du point de vue de l'entreprise, euh, nous nous préoccupons du marché. Donc euh, là ouais. où il y avait de petits marchés, euh, il fallait payer cher, eh bien nous ouvrons la quantité de traitement à mettre sur le marché, et donc les prix peuvent baisser. Donc des organisations comme la vôtre, ou, ou des associations, ou des fondations peut-être, c'est indispensable aussi pour mettre un peu de, de l'huile dans les rouages, hein, dans ça oui, mais je pense que ces organisations, nous, nous nous ne sommes pas une association, nous ne sommes oui. pas une fondation, nous avons à notre, à notre board, à notre conseil d'administration des fondations, la fondation Gates par exemple, euh, et, et, et des États, nous sommes une organisation internationale, mais nous travaillons évidemment avec des fondations, euh, les politiques de développement des pays euh, développés, avec euh, d'autres structures qui vont euh, euh, développer, déployer massivement euh, les propositions que nous faisons et les programmes que, que, que, que nous testons lorsqu'ils marchent. Et, Alexandre, oui, bien sûr. Non, non, il y a bien sûr le sujet, hein, euh, en fait, f... pays développés, pays, euh, pays ouais. dits dit émergents ». Mais dans votre introduction, Pierre Duco, vous parliez aussi de, de nouveaux modèles à, à créer sur... Euh, vous parlez d'antibiorésistance, euh, oui. l'antibiorésistance, il oui. y a des, des maladies qui sont aujourd'hui... Euh, comment je peux ah, dire vous ça Vous êtes en plein a, qui, dedans. Qui, oui. Non, mais qui, qui ouais. intéressent moins aussi parfois les sociétés. Euh, C'est grave de dire ça parce qu'il n'y a pas forcément le bon business model euh, derrière. Donc là-dessus, pour moi, il y a un vrai sujet euh, sur l'antibioresistance. Euh, J'en parle parce qu'on fait beaucoup de tests anti-bio-résistance et puis, à mon avis, c'est un enjeu de santé publique euh, majeur. Donc il faut aussi qu'on invente des nouveaux, euh, des nouveaux modèles. Alors ça peut passer d'abord par l'investissement en recherche euh, publique et autres. Voilà. Il y a aussi ce sujet-là. Je pense qu'il faut qu'on aborde à travers l'innovation euh, qui doivent servir le bien commun, peut-être sans avoir aujourd'hui un, un modèle, un business model présent. Et par contre, avec un, je veux dire, une responsabilité euh, économique et médicale très forte qu'on doit, qu doit avoir. Donc, voilà. Pierre, vous avez oui, quelques conseils que peut-être sur ce modèle Oui, je crois que ce qui est important aussi, c'est de voir, avec l'expérience récente du, du, du Covid, nous a montré que des pandémies, ça peut arriver. On sait que dans le cas de l'antibiorésistance, il peut y avoir une pandémie. Il peut y avoir des, des bactéries multirésistantes qui vont qui vont être. Et donc il faut se préparer à ça. Il ne faut pas attendre que la, la pandémie arrive pour dire ben, il faut vite, en urgence, euh, investir énormément en recherche et développement. La recherche et développement ça prend du temps. Il faut aussi réfléchir au modèle économique qui va inciter cette recherche et développement, et c'est ce qu'on fait, euh, euh, ce font actuellement les Américains, ce qu'on fait actuellement en, en Europe, en France aussi. Il y a une réflexion actuellement sur, dans le cas de l'antibiorésistance, de comment on fait pour inciter à l'innovation dans ce cas-là. Et, et c'est assez compliqué parce que ce n'est pas simplement un nouvel antibiotique qui va résoudre les problèmes. Il faut aussi savoir comment il va être utilisé, comment est-ce qu'on va faire les tests de diagnostic, donc ça c'est une chose qui intéresse énormément biomérieux. Est-ce euh, est que il va falloir une régulation qui oblige l'utilisation des tests de diagnostic avec l'utilisation des antibiotiques Comment est-ce qu'on va fixer le prix Est-ce qu'il faut lier le revenu de la, du producteur à la quantité utilisée, sachant que plus on en utilise plus on va créer de résistance, donc on n'a pas envie d'inciter à la surconsommation. Donc ça, c'est des nouveaux modèles économiques. Les Anglais, sont, les Suédois sont en train de mettre en place des nouveaux modèles. En France, on y réfléchit en ce moment. Euh, et, et je crois qu'on a, on a besoin de cette réflexion et cette anticipation des, des possibles pandémies futures. Il ouais, faut, pour faut, mieux faut, les faut déjà pousser la recherche, et puis le business, voilà. mental, enfin, on, on viendra, on espère ou pas. Mais... Donc, Alors, ouais. pousser la recherche, le financement, il y a quand même une question que beaucoup de gens se sont posées euh, de, depuis 15 mois, c'est pourquoi... On n'a pas eu Moderna en Europe. Entreprise, ah. donc Moderna, le, le, le fameux, la fameuse entreprise oui. qui a sorti l'ARN messager dans le vaccin, pilotée qui plus est par un Français, oui. Euh, oui. que vous connaissez bien, Alexandre. Oui. Oui. Euh, pourquoi Qu'est-ce qui nous manque Alors, on a quand même euh, BioNTech européen. Hein. On a quand même, on a de oui. l'innovation, on a du sur Qu'est-ce qui nous manque Après, c'est grand débat c'est l'environnement, le, c'est l'écosystème, mais... c'est le partenariat privé, c'est le financement est quoi, est aussi. C'est le dernier kilomètre important. Ah non, non, parce a non eu là, c'est plus eu la recherche fondamentale. la recherche fondamentale oui. et puis la prise de risque aussi financière qui est derrière, qui existe un petit peu moins dans nos, dans nos écosystèmes. Oui, la prise de risque financière est probablement euh, le plus que le dernier kilomètre, il y a un peu plus qu'un kilomètre à, oui, à bon. faire. Mais les mie. derniers, les derniers en tout cas, c'est-à-dire que, moi, il me semble quand même qu'en en France en particulier, en Europe aussi, mais en France en particulier, euh, le financement des start-up, par exemple, est assez important. C'est-à-dire que euh, le marché des start-up, si j'ose dire, le marché des start-up en santé euh, en France est... Foisonnant. Et foisonnant, plus qu'il ne l'a été euh, à Londres, qui, qui, qui détenait la palme à un moment. Euh, il est financé, euh, il y a plus plusieurs canaux d'investissement possibles. La difficulté euh, dans notre pays arrive lorsque la start-up grandit et a besoin euh, non plus de 5 millions euh, ou 10 millions, euh, de 50, euh, et là des mécanismes ont été mis en place, moi je me souviens que je l'avais fait, mais quand on a besoin non plus de 50 mais de 250 voire davantage, alors là ça se complique euh, très, très sérieusement et euh, c'est -ce là-dessus. C'est-à-dire que là, c'est des financements privés aussi, pas uniquement en public, hein, les, ouais. les modèles de, ça, de ça se met en place, hein, hein, il y a beaucoup de fonds santé qui, oui. se, qui se mettent en place. Et puis après, je pense que les groupes, on a aussi un rôle à jouer hein, pour soutenir cet écosystème, ouais. ces, ces entreprises. Éric Ducorneau On concentre beaucoup le sujet sur les financements, mais je crois qu'il ne faut pas oublier que dans ce qu'on appelle le market access, hein, l'accès au marché des produits, il y, a, il y a aussi un partenariat qui doit s'établir sur... Euh, Qu'est-ce qui est utile euh, Je vais y revenir. Et ensuite, comment arriver le plus vite possible Qu'est-ce qui est utile jamais euh, les industriels ne seront aussi puissants que les États de façon générale pour savoir pour prévoir j'allais dire l'avenir en santé parce que les États ont accès à des données qui sont les données des patients qui sont d'une force évidemment que n'auront jamais euh, quelqu'un industriel que ce soit donc c'est pour ça que quand euh, Pierre Dubois évoque euh, euh, notamment l'antibiorésistance en fait le, le, le fait de guider les industriels vers l'antibiorésistance ou autre chose c'est de la responsabilité j'allais dire de la puissance publique quelle qu'elle soit, qu'elle soit internationale ou qu'elle soit, qu soit nationale la deuxième chose, et je crois que c'est une grosse différence entre la Barna et ce que l'on connaît en Europe, c'est que l'industriel ne peut développer correctement son produit que s'il est guidé par la puissance publique ou les agences de santé, ce qui n'existe absolument pas en Europe. C'est-à-dire qu'au-delà, en fait, simplement de, du financement, il y a également le fait que le développement du produit, que ce soit un produit de diagnostic ou un médicament, va se faire en partenariat avec une agence officielle qui, par son accès aux données et qui, par sa connaissance plus approfondie aussi de la recherche publique, va pouvoir guider l'industriel. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis. Et, et c'est pour ça, malgré tout, que même si les financements sont ici, les startups finissent toujours par franchir euh, l'Atlantique, si j'ose dire, parce qu'à un moment, si elles veulent aller vers l'accès mar mar mar au marché, et y aller le plus vite possible, eh bien, elles ont besoin de cet accompagnement qui n'a, jusqu'à maintenant, pas été mis en place en Europe et, et qui, en tout cas, nous, on appelle de nos voeux parce que, il est essentiel pour le, la vraie création de valeur. Concrètement, qu'est-ce qui nous manque On n'a pas su créer les ponts entre le public et le privé Alors, très, pour être très, très concret, si vous voulez, ouais. il nous manque une agence, qu'elle s'appelle la NSM dans un pays, ou qu'elle s'appelle euh, une agence européenne, hein, donc euh, les l'ERA, qu'évoquait par exemple euh, Alexandre, mais qui n'existe pas encore aujourd'hui, ouais. mais qui puisse en fait recevoir les industriels à toutes les étapes du développement, donner un, ce qu'on appelle un avis liant, c'est-à-dire l'administration dit si vous vous engagez vers ce type de développement, eh bien votre accès au marché peut se faire dans tel et tel délai, et, et donc qui guide, cest à le développement du produit. Et, et ça, c'est ce qui a fait la force véritablement du développement de, de, de, de nouvelles thérapeutiques aux États-Unis depuis une vingtaine d'années. Et c'est ce qui a fait la force, d'ailleurs, dans le cas des vaccins aussi, parce qu'on parle beaucoup du financement, on parle beaucoup des succès, mais on oublie de dire que les Américains ont arrêté deux entreprises en cours de développement, parce qu'ils estimaient que le développement qu'ils étaient en train mais de faire n'était ouais. pas bon pour, pour, pour, pour permettre un accès... Est cette à... cette question-là, elle, elle est fondamentale, parce que, euh, comme, comme vous le disiez, on a une culture du risque qui n'est pas la même qu'aux États-Unis, et donc, euh, on a tendance, une fois qu'on s'est lancé dans un projet, à le maintenir, même si, euh, manifestement, il... N'arrive pas à son terme. Je me souviens, c'est une ça anecdote. C'est une, ad... oh, une question ouais. de culture, euh, pas simplement industrielle d'ailleurs. Mais, mais hier, aux États-Unis, si vous échouez, on dit c'est formidable parce que vous allez pouvoir on vous mettre. On vous félicite oui. et on dit votre échec va vous servir à réussir la prochaine fois. Si vous échouez en France, vous êtes marqué au fer rouge pratiquement jusqu'à la fin de euh, votre vie professionnelle, ah, ce yeah, qui yeah, est ouais. dommage. Et je me souviens que j'avais été euh, rendre visite à, à Google, je ne fais pas. Je publicité involontairement, mais qui investit beaucoup sur la santé. J'avais oui. rencontré son, le responsable de, de, de la, maison la mère. Santé euh, et je lui avais dit, sur quoi est-ce que vous allez investir euh, Et il m'avait donné toute une série de thématiques et je lui avais dit, mais aucune de ces thématiques ne nous est inconnu et nous investissons exactement dans les mêmes thématiques. Qu'est-ce qui fait que vous, vous allez réussir à développer un projet alors que nous, nous avons, euh, prendre plus de temps, etc. Et il m'avait donné plusieurs réponses et il avait conclu, mais pour moi, l'élément de différence fondamentale, euh, c'est que nous ne lésinons pas sur les investissements, mais nous tuons, c'est le mot qu'il a employé, nous tuons oui, 9 est. projets sur 10. Et, donc, et, et nous ne tuons pas 9 projets sur 10 parce que nous n'avons pas une palette suffisamment importante pour pouvoir le faire. Et puis parce que lorsqu'on a investi 10 millions ou 50 millions, on se dit que c'est quand même dommage de perdre ces clair. 10 millions et ces 50 millions. Et donc c'est un rapport à, au risque qui est très, très différent. Très différent. Donc, vous d'accord avec empêche ce pas point de vue Alexandre, vous avez quand même beaucoup travaillé aux et oui, dans, après, fois dans votre Oui, après et... je pense que les choses changent un oui. peu. Je pense que le Covid a quand même accès à l'innovation, accès à Sur la, la reconnaissance du... du bien commun, oui. de, de, de, de, de, ce que, de ce que les acteurs de la santé euh, euh, puissent faire et impactent. Donc je pense que ça va en train de changer. De toute façon, il faut que ça change et euh, c'est dans le bon sens. Et puis après, on a aussi, euh, je suis un peu franco-français, on a des écosystèmes santé qui sont pas mauvais en France hein, quand même. Entre oui. grands groupes, euh, start-up, euh, il y a des pôles de santé aussi, un peu de partout en France, on a quand même, a quand même un vivier. Mais moi, je crois important de dire que la Covid, qui est une euh, catastrophe sanitaire euh, qui n'avait pas de précédent depuis, voilà. en tout cas à l'époque moderne, qui est une catastrophe économique aussi, donc une catastrophe, une catastrophe globale, euh, peut servir euh, de levier pour mettre en place, pas forcément inventer, parce qu'ils existent déjà, mais mettre en place de nouveaux mécanismes. Je ne sais pas si c'est le monde d'après dont on parlait beaucoup euh, l'année dernière et un peu moins aujourd'hui, mais en matière de santé et d'accès à la santé, nous devons vraiment euh, réfléchir à de nouveaux mécanismes. Euh, je le disais, United avec le MPP euh, travaille depuis euh, plus de dix ans à la mise en place de... Partage des brevets euh, et de facilitation des, des, des productions. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons dire, nous devons insister sur le fait que nous devons travailler sur le coût de l'innovation et sur la mise à, dans, dans les pays du Nord et la mise à disposition de l'innovation dans les pays du Sud. Et pour cela, la question des brevets, de la propriété intellectuelle, du soutien aux capacités de, de, de production. Euh, ce sont des questions centrales qui ont été mises sur la scène publique par la déclaration de Joe Biden sur euh, le fait qu'il s'engageait à ce que les États-Unis euh, demandent la suspension temporaire de la, droits des, brevets. des droits des, des brevets de la propriété intellectuelle. Euh, ça a été un, un coup de tonnerre, euh, en quelque sorte, à l'échelle internationale. Personnellement, je crois que c'est la solution de la dernière chance. Je ne préconise pas cela comme le mécanisme permanent euh, euh, pour faciliter l'accès à la santé dans les pays du Sud. Je ne parle Là, je reprends ma casquette oui. United, mais clairement, il y a un avant et un après cette euh, déclaration, je veux le dire, puisque nous avions parfois le sentiment de prêcher dans le désert avant, et là, tout d'un coup, la question des brevets euh, a été posée sur euh, sur la table du débat public, et donc, euh, moi, je remercie vraiment euh, cette déclaration et Joe Biden de l'avoir faite, non pas pour le contenu, euh, comme... Euh, pas parce... Parce que je pense que son contenu ou, ou que la, la levée des brevets serait la, la solution, mais parce que enfin, on parle de euh, la manière. Euh, un wake-up euh, call, comment dire Bah bien, oui, c'est oui. un wake-up call. Euh, ça a été, on a tiré la sonnette d'alarme et nous préconisons à United euh, la mise à disposition volontaire des brevets, le partage volontaire. Le mot volontaire est essentiel. Mais quand la volonté n'est pas là, c'est bien qu'il y ait une petite pression euh, et, et pour encourager la discussion parce que toutes les entreprises, je me permets de le dire, toutes les entreprises ne manifestent pas la même bonne volonté quand même. Sur cette question des brevets, les deux industriels, est-ce que vous êtes d'accord parce que c'est aussi euh, la recherche future Comment euh, on fait pour, pour, pour concilier tout ça sans casser votre modèle, quelque part alors le business model. On, on, on parle beaucoup du brevet. Nous sommes là, en train de parler de la santé. Le brevet, c'est quand même un, un système qui existe pour toute l'innovation oui. et c'est le mal nécessaire. La phrase n'est pas de moi, mais le mal nécessaire pour permettre euh, que l'innovation que arrive. Euh, oui, euh, il faut aussi rappeler que le droit des brevets dans le domaine du médicament est extrêmement récent puisque, si je ne fais pas d'erreur, il date des années 50. Euh, il est beaucoup plus ancien dans la propriété intellectuelle et, euh, si vous voulez, on, on l'oublie, mais quand on écrit une chanson, on est protégé pendant 70 ans sur ses droits, mm. quand on crée un médicament, à peine 20 ans. Et, et l'investissement de l'un et de l'autre n'a quand même rien à voir. Alors ça, c'est pour redonner le contexte. Après, effectivement, comme vous l'avez dit, madame, moi, je, je, je pense qu'il y a beaucoup d'autres solutions avant le fait de casser le brevet, si j'ose dire. Et, et d'ailleurs, quand on voit l'exemple du, du, du, du VIH hein, que vous rappeliez, euh, je, me, je me souviens assez bien des prix en fait, qui étaient pratiqués à l'époque, dans les années 90, hein, quand, on, quand ce sujet était mis sur la table, si j'ose c'était 15 000 euros par an, euh, le traitement pour un patient. Euh, et à l'époque, euh, la pression qui était mise sur les industriels, c'était de le vendre pour... Enfin, l'euro n'existait pas, hein, mais de, oui. pour un dollar. Bon, c'était 15 000 dollars contre un dollar. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, on parle de 10 000 contre 60 Donc, je veux dire, il y a eu aussi un chemin qui a été fait sur la vérité du prix. Si je veux dire qu'il y a aussi un, un, un sujet qui se cache derrière le, le brevet. La vérité du prix, en fait, dans le domaine du médicament était toujours liée à l'investissement, en fait, qu'on a fait en amont. Aujourd'hui, un certain nombre d'industriels du médicament, d'ailleurs, proposent, je crois, de mettre le, les vaccins à disposition pour le coût de revient industriel. Bon, le coût de revient industriel, c'est un élément extrêmement vérifiable, j'allais dire, par les États, et, et il y a beaucoup de d'autres mécanismes, d'ailleurs, qui peuvent, qui peuvent être mis à jour, comme par exemple de dire qu'un industriel qui met son produit juste à son coût de revient industriel eh bien, ne paiera pas, par exemple, d'impôts sur la partie qui génère des revenus, qui génère sur cette partie-là. Si donc, il y a beaucoup de mécanismes, je pense, qui sont à inventer. Le fait de casser brutalement, d'une certaine façon, le droit des brevets ne me paraît pas effectivement la meilleure des solutions. Alors, comment on fait Parce qu'Emmanuel Macron, qui a ouvert notre sommet hier, parlait de lever de manière circonscrite et organisée oui, dans c'est brevets. c'est le partage. C'est bien joli, en fait. oui, mais je veux dire, quand même, euh, parce que là, on parle des brevets et de techniques, je vais, je vais y venir, parce que tout ça est parfois un peu abscons pour euh, oui. euh, ceux qui, qui nous écoutent, mais il faut rappeler l'objectif. Euh, l'objectif, c'est de soigner des gens. C'est que des gens qui, aujourd'hui, meurent de maladies qui ne tuent plus en Europe ou dans les pays développés... Euh, puissent être soignés. C'est qu'on ne voit plus à la télévision des gens mourir parce qu'ils n'ont pas d'oxygène. Pas d'oxygène. Là, on ne parle pas d'innovation massive, on parle de choses qui nous paraissent d'une euh, simplicité, qui ne sont peut-être pas tant que ça, mais je veux dire d'une grande simplicité d'accès. Euh, il est insupportable qu'il y ait des femmes, des hommes, des enfants qui meurent parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Il n'est pas normal qu'on meure de l'hépatite C alors peut soigner, dans le monde alors qu'on peut soigner l'hépatite C. Il n'est pas normal qu'on ne puisse ne pas détecter, dépister, soigner euh, le cancer du col de l'utérus alors qu'on peut soigner euh, et prévenir cette maladie. Donc, euh, à partir du moment où nous disons « ça n'est pas acceptable », nous ne pouvons pas accepter de vivre dans un monde où certains meurent de maladies qui sont soignées dans d'autres pays, alors nous devons trouver des solutions. C'est ça que je veux dire, c'est que ce n'est pas simplement des déclarations euh, techniques, c'est que au fond, le, le sujet il est simple. Est-ce que nous acceptons, est-ce que nous nous résignons à vivre dans un monde où des femmes et des hommes en Afrique meurent parce qu'ils n'ont pas d'oxygène ou meurent parce qu'ils n'ont pas accès au traitement du VIH 90% des gens qui meurent du VIH aujourd'hui sont dans des pays de, euh, à faible revenu, euh, principalement en Afrique ou euh, en Asie. Et c'est une question politique euh, au sens euh, citoyenne, si vous voulez, de, avec un grand P. Est-ce est que c'est -ce est ça le monde dans lequel nous voulons vivre Si nous disons non, je ne veux pas de ce monde-là, alors nous devons trouver la solution, et c'est là que nous en venons à la question des brevets. Pardon de ce détour, mais euh, au fond, si nous sommes prêts à ce que des femmes et des hommes meurent euh, du sida en Afrique, alors c'est pas la peine de parler de la question des brevets, effectivement. Bon, C'est parce que nous vous ne refusons parlez, cela. Vous parliez tout à l'heure de la déclaration de, de Joe Biden. J'ai une dernière question avant de passer aux questions de la salle, et pardon, que j'ai reçue assez tardivement. Donc je, vais, je vais en prendre quelques-unes quand même, parce qu'il nous reste quelques minutes. Quel est le risque qu'il y ait... On a vu qu'il y a eu une diplomatie du vaccin quand même, pour ne pas dire une forme de guerre froide. Euh, quel est le risque qu'on ait une diplomatie de l'innovation dans la santé, à terme, à votre avis bah, Pas énorme, non. Pas énorme, pourquoi non, bah, je, genre, Innovation, ça demande. mais ça demande du temps, ça demande encore une fois c'est pluridisciplinaire, donc il y aura des investissements privés et ensuite euh, enfin, d'abord public et ensuite euh, privés. Non, la question des brevets, pour moi, elle est, elle est importante. Après, il y a aussi d'autres mécanismes. Il y a le tarif préférentiel, mais il y a surtout il y a des pays qui ne sont pas et qui ne seront pas des marchés. Donc là, il faut trouver le moyen de, de leur fournir euh, les solutions oui. diagnostic euh, de médicaments ou de traitements. Mais je pense qu'à long terme, il faut surtout les aider à structurer leur propre, leur propre industrie je, je, et à monter leurs compétences. quand ouais. on et parle je... de ce type de produit, oui, mais quand on parle, de, vous, vous qui êtes dans le cancer, quand on parle d'un traitement... Contre le cancer, comme Novartis, qui sort un traitement qui est sans doute efficace, mais qui coûte 350 000 dollars. Mais moi, en je fait. crois qu'il y a une diplomatie ouais. de l'innovation. Euh, je pense qu'il y a une puissance liée à l'innovation, que les puissances économiques de demain sont celles qui seront capables d'être innovantes et d'être pionnières dans le secteur de l'innovation, en santé en particulier, et qui seront capables, et elles seront influentes, elles ne seront pas seulement puissantes, mais elles seront influentes mondialement, si elles sont capables de mettre à disposition cette innovation euh, au service des populations les plus vulnérables. Donc oui, je pense que c'est de l'intérêt des pays riches, pour dire les choses très brutalement, c'est de l'intérêt économique d'influence diplomatique des pays riches que de mettre à disposition euh, de l'innovation en santé dans les pays pauvres et ça se fait pour moi comment En euh, faisant du transfert de technologie, en soutenant les capacités de production ou en créant des capacités de production dans les pays du Sud. Le président de la République française est aujourd'hui je crois en Afrique du Sud où il va soutenir une usine de production de vaccins, me semble-t-il, euh, locale. Donc, encourager la production locale, faire du transfert de technologie, mettre en place des partages de licences, et puis, si ça ne volontaire, euh, pour négocier sur les prix, et si ça ne marche pas, alors la puissance publique doit jouer son rôle de régulateur de puissance publique et doit taper du poing sur la table en disant je n'accepte pas que les prix ne soient pas accessibles et donc à ce moment-là, je menace, moi je le dis, hein, je menace euh, de faire tomber euh, les brevets. Moi je regrette que ça n'ait pas été fait au moment de la négociation des contrats sur les vaccins. Les précommandes. Oui. Les précommandes. C'était l'occasion de dire, dans le contrat, je veux qu'il y ait des enjeux d'accès dans les pays du Sud. Et donc, là, je lance encore un appel pour que les puissances, du, les puissances publiques du Nord, euh, dans les contrats qu'elles vont négocier sur les futurs traitements, parce que les traitements arrivent, les diagnostics, nous le faisons déjà d'ailleurs. Euh, à UNITED, mais sur les traitements, qu'elle n'oublie pas, ses puissances, de négocier l'accès pour les pays du Sud. Il ne nous reste que, que quelques minutes et j'ai pas mal de questions de la salle. Euh, des gens qui m'interrogent sur, sur le rôle philanthropique des laboratoires et, et des entreprises à mission dans la santé publique. Euh, comment on peut faire mieux pour une santé publique partagée Et notamment, j'ai une personne qui me dit, les modèles nord-européens se développent euh, très bien. Alors, pourquoi pas nous alors, moi, je vais parler un tout petit peu de Pierre Fab. Pierre Fab est une entreprise qui est détenue par une fondation reconnue d'utilité publique. Donc, 86 des dividendes de l'entreprise vont effectivement les actions humanitaires qui sont menées dans les pays d'Afrique pour l'essentiel, enfin des pays du Sud d'Afrique et d'Asie. Donc, c'est une contribution au bien commun. 86 de nos dividendes, effectivement, contribuent au bien commun. Si vous voulez, je pense que ce que le débat que l'on a eu en fait montre que le modèle était un modèle multifacette. Il ne peut pas être unique parce que, comme vous l'avez rappelé, bon, la santé est un bien commun et nos sociétés occidentales, je crois, globalement, n'acceptent plus en fait, de voir qu'une partie des populations qui ne vivent pas sous les mêmes latitudes que nous en fait, ont un accès différentiel à la santé. On a beaucoup évoqué le sujet du médicament ou du diagnostic, il y a aussi tout ce qui embarque sur les systèmes hospitaliers, enfin, l'accès aux soins est beaucoup plus large. Et, et en fait, nous, nous partageons, je dis nous, parce que nous sommes membres avec le d'une association qui s'appelle le G5 Santé, et nous partageons la, votre conviction sur la, la, la, la diplomatie en, en santé, parce que nous pensons que c'est un atout pour la France aussi, hein,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 en étant, il est complémentaire du autres Je crois aussi qu'il y a une certaine conscience. On peut parler de la conscience des entreprises. On a évoqué certains systèmes d'assurance maladie qui sont différents de ceux que l'on connaît dans les pays européens, on peut souhaiter ne pas être présent dans ces systèmes d'assurance maladie parce qu'ils peuvent être déviants par rapport à l'accès des populations, justement, aux biens de santé. Et c'est un, enfin, un choix que nous avons fait, nous, par exemple. Mais justement, est-ce que ce n'est pas un peu plus facile, entre guillemets, pour vous, qui appartenez à une fondation d'utilité publique, de contribuer au bien commun est-ce qu'il n'y aurait Je... pas un peu de prosélytisme à Comme faire on l'a dit, si vous voulez, le, le... Alors, il y a du prosélytisme, bien sûr, et nous, on serait ravis que beaucoup d'entreprises rejoignent les mêmes statuts, mais on, on peut également, et Alexandre Mariol l'expliquera, on peut avoir des statuts différents, ne pas être complètement détenu par une fondation et pour autant jouer son rôle de, de philanthropie. Je pense qu'en gros, il y a une complémentarité. Vous l'avez rappelé, la guidance des États est fondamentale parce qu'en fait, le bien commun, euh, il, il, il découle de ça. C'est-à-dire que c'est une conscience de l'humanité, j'allais dire, d'un accès que l'on souhaite le plus large possible aux populations. Et dans ce cas-là, évidemment, c'est la puissance publique qui reprend ses droits, la diplomatie, le rôle des organisations internationales, etc. Les industriels ne sont que des acteurs de ce système. Vous avez évoqué le, le, le sujet de la contrainte. Je crois effectivement qu'il est important et qu'il faut, il faut parfois que la puissance publique contraigne. Effectivement, c'est son rôle aussi. Et, et ça contribue. Vous l'avez dit aussi, à, à globalement, et Pierre l'a rappelé, un mécanisme qui est finalement gagnant-gagnant pour tout le monde, puisque Absolument. la santé de l'humanité, c'est un bien commun, en particulier parce que si on veut pouvoir développer nos compagnies, eh bien aussi, il faut pouvoir le faire sur tous les territoires, et, et, et donc c'est un bien commun pour cette raison-là. Pierre Oui, je voulais compléter sur ce que disait Madame Touraine, je suis ouais. complètement d'accord sur le fait que ce n'est pas simplement les brevets, c'est aussi les capacités de production, les transferts de technologies, et, et pour ça, on n'a pas actuellement de mécanisme qui soit très favorable. Il faudrait, comme on a dans le cas des médecines patent pool, à trouver d'autres mécanismes qui favorisent le transfert de technologies, qui, qui incitent les industriels à le, à, à le faire et qui vont développer des capacités de production de, de médicaments génériques ou de, de médicaments contre le sida en Afrique, pour, pour qu'on ne soit pas simplement dépendant de, du bon vouloir euh, ou de la philanthropie. Alexandre, oui. Non, moi je pense que quand on, quand on a la chance de pouvoir faire du profit, et puis même en général, il y a des approches RSE qui sont très fortes, l'engagement collaborateur nous pousse à ça aussi. Oui, c'est important de soutenir via la philanthropie. Après, le bien, c est, c est, ce qui est bien, c'est faire le choix de, de, de, de manière durable, c'est-à-dire de construire, pas uniquement donner, mais d'aider à construire, monter des infrastructures. Ça, je pense que c'est le sens, le sens de l'histoire. Et oui, bah, ça, je pense que c'est plutôt un devoir aussi, mais c'est quelque chose qu'on qu fait et donc on a besoin de faire. Oui. J'ai une petite question sur la place des... que pourraient prendre les assurances et les mutuelles dans la santé du futur. Est-ce que ce type d'organisme est structurellement pour le bien commun Ou pas Il nous reste que quelques minutes. Petite... Structurellement, je ne sais pas. Euh, rien ne leur interdit de se préoccuper de euh, cela. Mais c'est la question du financement, -ce que ce sont des, Il faut modèles, des mécanismes quelque part de protection... Ce sont des, des, des questions de, pro de financement de la protection sociale. Est-ce que la France, par exemple, ne, est, est en partie financée par des assureurs ou des mutualistes, mais ce n'est pas eux qui définissent les règles. Moi, c'est un modèle auquel je suis, enfin, un principe auquel je suis attachée. Je considère que dès lors qu'il y a une protection sociale publique, les règles doivent être fixées par la puissance publique et les acteurs privés doivent s'insérer dans euh, ces règles euh, publiques. Je crois, je crois que pour l'assurance la, la, santé, c'est vraiment extrêmement important, bien sûr. L'organisation des systèmes d'assurance santé fait qu'ils vont être plus ou moins efficaces, qu'à une finée, ça va coûter plus ou moins cher aux assurés. Euh, donc, il faut bien réfléchir à cette organisation, avoir un petit peu de concurrence, mais peut-être pas trop. Euh, penser à quels sont les risques qu'on veut assurer complètement et ceux qu'on n'a pas besoin d'assurer complètement parce que ça, ça a un coût, on veut éviter de la surconsommation. Mais par exemple, si vous avez un cancer, vous avez envie d'être complètement couvert. Si vous avez une maladie orpheline, vous avez envie d'être couvert. Donc il faut bien réfléchir à ces systèmes de santé. Les systèmes nord-américains protègent moins d'une certaine manière. Euh, ils, ils donnent un accès à la santé, à l'innovation peut-être plus rapide que ce qu'on a en, en, Pour en Europe. Chance. Mais il y a quand même un reste à charge qui est plus important que ce qu'on a euh, chez nous et qui défavorise les... les les moins fortunés. Mais disons-le quand même, la question du bien commun, elle est liée à la question des de l'égalité ou des inégalités. Et il y a des continents, je ne parle pas du continent africain, le continent latino-américain, qui s'est beaucoup développé économiquement depuis des années, au point qu'il y a des pays qui font partie des pays les plus riches, euh, comme le Chili qui est membre de l'OCDE. Euh, cette richesse globale s'accompagne d'un maintien absolument drastique des, des, des, des inégalités, c'est-à-dire que euh, il y a des gens qui vivent dans un état de dénuement que nous ne connaissons plus du tout dans nos sociétés et, et d'autres qui vivent dans un état de richesse que nous connaissons très peu, y compris dans nos sociétés. Et cela, ça n'est pas acceptable et c'est pour cela que euh, la protection sociale, c'est au fond ce qui accompagne aussi les politiques de bien commun, parce que c'est ce qui permet de mettre à disposition la santé concrètement pour tous, parce que même dans nos pays, nous ne pourrions pas nous payer un traitement contre le cancer ou un traitement à euh, euh, vie contre le sida s'il n'y avait pas la sécurité sociale. Marisol, merci, Eric, Alexandre, Pierre, merci, merci euh, de votre franchise, euh, de nous avoir donné euh, quelques idées, quelques raisons d'espérer, de voir aussi euh, tout le chemin qui reste à parcourir euh, pour ce bien commun dans la santé. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci.